Bonjour, je suis Samia Gozlan et je suis la directrice de la Grande École du Numérique. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui les chiffres clés de la Grande École du Numérique, les chiffres clés de 2018 qui ont été annoncés lors de la conférence de presse du 18 juin. Un premier chiffre qui montre l'importance du réseau de formation, 750 formations labellisées qui ont formé depuis le lancement de la Grande École du Numérique près de 19 000 personnes, exactement 18 976 personnes. Euh, qui sont ces apprenants et ces personnes qui ont été formées euh, D'abord, euh, on a réussi à avoir un excellent taux de féminisation. 25% sont des femmes, 17% sont des résidents dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et euh, ils ont, à 69% ils ont moins de 30 ans. Quant à leur niveau de qualification, euh, 57% ont un niveau BAC et infrabac, et 43% ont un niveau BAC plus 2 et un BAC plus 5. Un dernier chiffre dont nous sommes très très fiers, c'est le taux de sortie positif. C'est-à-dire que trois mois après leur formation, les personnes ben, obtiennent un CDI, un CDD de longue durée, poursuivent leur parcours de professionnalisation ou se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Ce taux de sortie en 2018 il est de 85%. Pour conclure, les résultats 2018 de la Grande École du Numérique montrent clairement qu'à la fois le Label NGL est reconnu par les formations, par leur qualité et par la manière dont elles travaillent, est reconnu par les apprenants et aussi reconnu surtout par les entreprises qui recrutent ces talents du numérique que nos formations labellisées forment partout dans les territoires.